Hello ma pixie army J'espère que vous allez bien Moi c'est la troisième fois au moins que je recommence cette vidéo. Je vous avoue que je suis un petit peu intimidée avec ce nouveau décor, ces nouvelles lumières, etc. Il faut donc que je réussisse à me détendre mais c'est un petit peu la dépression 2018 puisque j'ai vraiment envie de vous faire encore plus plaisir, d'aller encore plus loin et je vous ai promis du lourd en 2018 et ce n'est que le début. Surtout que en plus l'année 2017 s'est terminée en beauté puisque vous m'avez fait passer le cap des 9000 sur la chaîne. Vous êtes plus de 9000 donc actuellement et au moment où je tourne cette vidéo on est donc le 21 décembre. J'ai passé le cap hier soir, j'ai vu le compteur d'abonnés changer en direct avec quelques-uns d'entre vous. Et c'était juste vraiment trop magique, j'ai crié dans toute la maison et tout. Ça a été un moment vraiment très fort pour moi. Je voulais en profiter du coup pour vous remercier de vous être abonné à la chaîne que ce soit dans les premiers ou très récemment. Merci d'être dans ma communauté, merci de me suivre, merci pour tous les gentils messages, vous êtes vraiment ma force. Je suis toujours très émue quand je parle de ma Pixie Army parce que vous êtes vraiment une communauté de malades et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous vous souvenez de quand est-ce que vous êtes abonné à la chaîne, si vous faites partie des premiers, comment est-ce que vous m'avez rencontré. Je trouve que c'est important de partager ça entre nous et ça me fait toujours hyper chaud au cœur et hyper plaisir comme vous pouvez le voir parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont toujours l'œil ouvert sur mes vidéos, on a changé complètement de décor, si vous me suiviez avant je pense que vous l'avez constaté, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais vous voulez un room tour, une découverte plus en détail de mon setup de 2018 ça me ferait très plaisir de vous faire cette vidéo, savoir si ça vous intéresse ou pas vu que j'ai déjà fait l'année dernière. Bref, je vais arrêter de parler pendant 350 ans pour rien dire puisque la vidéo du jour va être très longue. Au programme de cette vidéo des 9000, ma dernière journée complète à Animal Kingdom avec le Wild Africa Trek dont je vous ai parlé depuis. Oups. Ma dernière soirée au Magic Kingdom avec la découverte de Tomorrowland. Et ma dernière matinée à Walt Disney World avant de reprendre l'avion. Et ça me fait un petit peu drôle de terminer cette série de vidéos. Parce que bah je l'ai commencé il y a quelques mois déjà et c'est un peu une page qui se tourne. Pour la seconde fois, j'ai un peu l'impression de terminer pour la deuxième fois ce, ce voyage. Si vous avez vu le live du 27 décembre sur la chaîne, vous savez que je repars à Walt Disney World en 2018 et que cette fois-ci on va pouvoir vivre ça tous ensemble et j'ai juste trop trop trop hâte Alors comme je vous le disais au cap des 8000, je m'étais un petit peu ménagée pour ma dernière journée au Hollywood Studio parce que j'étais à la fois hyper excitée et hyper anxieuse de ce Wild Africa Trek pour la simple et bonne raison que j'avais des problèmes de santé, des problèmes de dos pour être exact et j'avais hyper peur que ce soit trop physique sachant qu'en plus j'avais trouvé assez peu d'informations sur le sujet. Je m'étais ménagée au maximum et le matin après une bonne nuit de sommeil, j'étais au taquet pour y aller C'était vraiment quelque chose qui me tenait très à cœur. pour vous parler plus en détail de ce Wild Africa Trek c'est un safari privatisé, ce n'est pas une attraction en fait il faut le payer en plus de votre séjour de votre billet et c'est un tour privatisé de 3 heures donc vous êtes en petit comité, Nous on était un groupe de 5 je crois que ça peut aller jusqu'à 10 personnes pour cette journée un petit peu particulière j'avais déjà tout dans ma tête, je voulais vraiment un look d'aventurier et j'hésitais à faire Russell de là-haut, je me suis mise en Simba j'avais notamment des collants Simba qui viennent chez Primark et comment vous dire qu'ils ont fait fureur, on m'a parlé de ça toute la journée, mais c'était plutôt cool pour les photos. Pour vous donner un petit peu plus d'informations pratiques, moi j'ai payé mon tour, il me semble 179$, dollars, sachant que ça dépend de la période, je crois que ça peut aller jusqu'à 200 et quelques dollars. Vous pouvez choisir votre horaire, moi j'avais choisi 9h, et il y a des photos qui sont prises tout du long et qui vous sont remises à la fin, donc vous avez un accès. Moi du coup je vous conseille pas de prendre vos appareils photos, caméras, etc. Autant je pense profiter à fond de l'expérience et laisser bah, les guides prendre les photos pour vous. En plus si vous avez des demandes un peu spécifiques. Comme c'était mon cas vu que j'étais toute seule, ils le font avec grand plaisir. Et vous avez des casiers qui sont mis à disposition du coup. Donc euh, vous pouvez très bien prendre votre caméra, votre téléphone, je ne sais quoi, le laisser dans le casier et le récupérer après pour le reste de votre journée Animal Kingdom. Et le truc que je ne savais pas et que du coup je trouve très sympa, c'est que l'intégralité de l'argent que vous mettez dans, dans ce tour, dans cette visite privée, est euh, donnée à la partie Disney qui s'occupe des animaux. Et vous pouvez choisir vous l'espèce que vous voulez protéger, que vous voulez entretenir avec l'argent que vous avez mis dedans. Moi j'ai choisi de le donner au félin et j'étais la seule en plus dans mon tour Je sais qu'Animal Kingdom c'est un endroit qui fait débat parce que les gens pensent que les animaux sont traités comme des attractions qui sont exploités. Très honnêtement moi de la façon dont j'ai vu c'était vraiment esprit safari c'est à dire qu'ils avaient vraiment de très grands espaces c'est sûr c'est pas l'espace naturel, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un gros message au niveau de la préservation, etc. On ne se sert pas des animaux pour en faire une attraction ou on joue avec ou je ne sais quoi. On les observe juste dans leur milieu semi-naturel et c'est très intéressant. L'accent est vraiment mis en fait sur toute, euh, tout ce qui est préservation des animaux, comment Disney s'occupe des espèces en voie de disparition, etc. Et c'est vraiment très enrichissant. Donc nous on était un groupe de 5 personnes. Pour deux guides ce qui est très sympa parce que du coup bah, vous pouvez vraiment discuter avec les guides mais aussi entre vous. Bien évidemment je vous conseille d'avoir un bon niveau d'anglais là aussi mais sachez que les américains sont très à l'écoute quand vous êtes étranger. S'il y a des moments où vous ne comprenez pas etc ils n'hésitent pas à répéter, à parler plus doucement, il suffit juste de leur dire que vous n'avez pas très bien compris ce qu'ils disent. Maintenant pour tout ce qui est consigne de sécurité, si vous êtes vraiment intéressé par la cause animale et que vous avez vraiment envie d'en apprendre plus dessus, je vous conseille quand même d'avoir un bon niveau d'anglais je pense que c'est quand même important après moi honnêtement ça m'a pas posé problème outre mesure je pense qu'il y a deux ou trois moments où j'ai peut-être pas cerné quelques phrases mais honnêtement le, le manque de la langue c'est pas laisser ressentir et en plus de ça les gens ont quand même parlé avec moi etc enfin c'était quand même un moment d'échange le seul moment où je me suis sentie un petit peu seule c'est au moment de la dégustation puisque j'étais toute seule à ma table et en fait chaque groupe avait sa propre table donc la première étape quand vous arrivez au safari c'est de vous faire intégralement équiper, disposer d'oreillettes pour pouvoir échapper, avec les guides, vous avez donc leurs conseils en même temps que vous marchez vous pouvez poser des questions à votre tour, vous avez une gourde comme ceci qui est très sympa, très tranche. j'ai l'impression qu'il y a encore de l'eau dedans donc avec un mousqueton qui vous permet de voir et vous avez un m-tag à votre nom avec le wild africa trait et à la fin on vous remet également un badge euh, qui vous remercie d'avoir donné à l'association disney vous êtes également intégralement harnaché parce qu'il y a certains moments où du coup on vous attache notamment au pont suspendu et au moment où vous croisez les hippopotames pour des raisons de sécurité. En bref, euh, vous êtes complètement parés à aller découvrir les animaux. Pour vous mettre dans l'ambiance, on prévoit deux photos. Une photo où on pose normal et la deuxième où en fait le guide se met devant et donc nous on est des lions et lui il est la proie, ce qui explique notre être un peu approximative. Et très honnêtement moi j'ai un hyper bon souvenir des guides qui étaient adorables, notamment celui aux yeux bleus parce que euh, connaissait le parc Disneyland de Paris, il avait été euh, à Disneyland Californie donc du coup ça a fait un sujet de conversation. Ils étaient assez prévenants et tout etc comme ils savaient que j'étais toute seule. On a commencé par marcher vers des espaces ouverts au public pour nous rendre après à l'espace interdit au public et le premier spot qu'on a fait c'était les hippopotames et c'était deux hippopotames mâles puisque bah, pour contrôler les naissances ils mettent les femelles ailleurs et c'était très sympa parce qu'il y avait une soignante qui nourrissait les hippopotames il me semble qu'on leur a donné de la salade mais je suis pas sûre à 100% en tout cas il y avait beaucoup d'anecdotes, c'était très bon enfant, très sympathique et donc après les hippopotames on est passé sur les ponts suspendus où il y avait les hippopotames femelles comme ça ça ne se voit pas mais je suis très petite de taille, je fais 1m58 et en fait pour le côté un peu aventure toutes les planches n'étaient pas espacées pareilles il y avait des trous entre certaines du coup je faisais des grandes enjambées je vivais un petit peu mon aventure à la Indiana Jones vous voyez après on passe par une phase un petit peu aventure où on a été mitraillé de tous les côtés par le photographe ce que j'ai beaucoup aimé on passait chacun notre tour sur le pont suspendu c'était plutôt cool j'avais hyper peur qu'il y ait une tyrolienne heureusement il y en avait pas <rire> c'était beaucoup moins physique que ce que je pensais après faut pas être en trop mauvaise santé et après on enlevait tous nos équipements de sécurité et on allait dans la fameuse Jeep avec nos petites jumelles Ce qui était très sympa c'est que du coup bah, on s'arrêtait assez longuement à chaque endroit où on pouvait voir des animaux pour avoir plus de renseignements et le truc qui était vraiment génial c'est le moment où les girafes sont sorties et donc du coup elles sont restées vraiment autour de notre Jeep donc Du coup on a pu faire quelques photos avec elle si on peut dire ça comme ça, comme vous pouvez le voir j'étais très heureuse hein. en plus avec le coup de soleil c'était génial. Après ça on a été dans un endroit où il y avait plein de flammes en rose et on a fait notre fameuse dégustation. Je me souviens qu'il y avait une orchidée comestible, euh, de la viande un peu style grison, il y avait du fromage. Mais je suis très difficile et c'était très bien présenté par contre le jus d'orange c'est le meilleur jus de fruit que j'ai jamais bu de toute ma vie et il y a plusieurs souvenirs que j'ai en mémoire notamment le moment où on voyait l'éléphant laver son petit qui était très mignon et surtout on a pu apercevoir les guépards avec l'aide de nos jumelles c'est un animal qu'on arrive très très peu à voir notamment lors du Kilimanjaro Safari, donc c'était vraiment génial de pouvoir les apercevoir d'un petit peu plus près et du coup c'est la tête pleine de rêves, les yeux pleins d'étoiles que j'ai quitté cette activité vers midi donc j'avais déjà le ventre plein en plus donc j'étais parée pour la suite de ma journée. Je me suis ensuite rendue au Rafiki Planet Watch, c'était l'un des seuls endroits que j'avais pas fait à Animal Kingdom lors de ma première visite et surtout j'avais très envie de compléter mon petit carnet Russell. Vous le savez si vous avez vu ma première journée à Animal Kingdom, mais il y a ce genre de petits carnets qui sont distribués, c'est pour les enfants, les petits scouts de Russell. Et en fait, vous avez différentes activités avec des badges que vous obtenez, des autocollants si vous remplissez les activités. Et donc, bah forcément, moi j'avais très envie de, de compléter mon badge. Hein. Donc du coup, je suis allée là-bas. Vous avez un train qui vous emmène. Et il y avait ticket, Tac. Et j'étais trop excitée. On a joué, on a rigolé, on a fait des guillis Et en fait, le truc, c'est que les photos n'ont jamais été enregistrées, donc j'ai jamais pu les récupérer. J'étais ravie. Il y a ensuite un espace qui s'appelle Conservation Station. C'est un endroit où vous pouvez rentrer des personnages où vous avez des animations où vous avez beaucoup de choses sur la conservation des animaux hein, forcément une ambiance un peu vétérinaire tout ça et il y a également des jeux donc je ramasse mes petits trucs pour mes badges j'ai également prêté allégeance à la garde du roi lion qui n'était pas encore sorti en france donc j'avais aucune idée de ce que c'était à ce moment là mais j'étais très contente d'avoir mon badge il <rire> y avait une petite activité à remplir en plus pour avoir le badge donc j'étais contente j'avais réussi à l'avoir et j'ai pris une photo avec Rafiki après ça je suis partie voir le spectacle du roi lion dont je vous ai parlé et reparlé et reparler festival of the lion king qui est donc mon show préféré et en fait le truc c'est que cette fois ci j'ai filmé donc je suis super contente j'ai pu garder quelques chansons et quelques extraits pour moi et du coup alors c'est pas le top du top mais je vous montre quelques extraits <applaudissements> terminé ça passe hyper vite en passant je vois flic de mille et une passe. et là genre j'étais comme une dingue je me suis dit non celui-là <rire> ce personnage là je le veux pour ma collection de personnages Disney parce que bon autant vous dire que avant de croiser à Disney en Paris il va se passer du temps hein. <rire> surtout pour aller faire des photos avec lui et donc je me dis bah tiens je vais faire la meuf genre j'ai des antennes le photographe était mort de rire et les gens dans, dans la file d'attente c'est pareil et donc je passe pour sortir et là je vois quoi je vois Tarzan avec Toc et j'étais dégoûtée puisque la file d'attente était fermé. Heureusement j'avais déjà ma photo avec Tarzan mais Todd quoi C'est un personnage hyper rare et j'aimerais trop voir Jane aussi mais bon. Donc l'idée c'était que je repasse à l'hôtel, que je me change et que je retourne au Magic Kingdom donc, qui est le parc principal puisqu'il y avait un land que j'avais pas encore fait, c'est la partie Tomorrowland, donc c'est le Disco Bebnau de de Wesley World. et donc bon, j'allais le faire de nuit. Et pour ça je mets ma petite tenue de hostiche qui a en plus été reconnue par quelques pour autant vous dire que j'étais ravie en bonne morfeule que je crevait la dalle donc j'ai commencé par aller faire un tour au quasi corner restaurant que j'aime beaucoup parce qu'ils font des hot dogs sans mettre les accompagnements dedans donc moi ma saucisse mon point j'étais ravie et après ça je me dirige forcément vers toulot et la première attraction que je veux faire c'est Mouse Ink floor c'est difficile à dire en français qui est l'attraction monstre et compagnie et l'idée en fait c'est que vous êtes enfermé dans une salle où il n'y a plus d'énergie et pour pouvoir en sortir il faut bah faire grimper le rire et il y a pas mal de personnages de. Notamment euh, Germaine qui s'appelle Rose <rire> en anglais, qui est un personnage que j'aime énormément. Vous avez également Bob, etc. C'est plutôt mignon, honnêtement. J'étais agréablement surprise par l'attraction et c'est très interactif, donc c'est plutôt cool. J'ai pas eu le courage de faire l'attraction Stitch qui était juste à côté, puisque j'ai vu que les personnes qui souffraient de poils de dos ne devaient pas faire l'attraction. Donc euh, j'ai eu pépette. <rire> je me suis dit non, je vais pas le tenter. Mais par contre, j'ai eu la très bonne idée d'aller faire Autopia, ce que j'ai détesté vraiment détesté c'est à dire que le autopial chez nous il est plutôt doux et en fait là j'ai jamais réussi à me servir du volant ce qui fait que j'avais des énormes à coups dès qu'il y avait des virages et tout ça tapait et du coup ça me faisait hyper mal dans le dos en plus de ça il n'y avait aucune thématisation chez nous il y a un minimum de décor mais là rien que dalle après ça <rire> j'ai fait un truc qui était plutôt marrant c'est que j'ai voulu faire la vue panoramique c'est un espèce de petit char sur lequel vous montez et qui pouvait faire le tour de tout Mont -Hollande. donc je m'étais dit c'est sympa je vais avoir une butte ensemble et tout ça va remplacer le petit train et en fait il y a un moment où ça a accéléré. <rire> ça a accéléré vers Space Mountain. Donc autant vous dire que j'étais. Mais... Oh, j'étais complètement flippée. Je me tenais partout. J'étais là. La... Non, non, non Parce que je pensais que ça allait être vraiment une attraction de sensations fortes. Alors que pas du tout. Hein. Et je vous avoue que j'étais pas bien après en y réfléchissant il n'y avait pas de ceinture ni rien donc effectivement ça me paraissait quand même bizarre que ce soit une attraction à sensation mais j'ai sacrément flippé après ça je suis passée dans la Incredibles party et franchement très bonne surprise parce que ça nous c'est un truc qu'on a genre pour noël et pour halloween alors que là bas ils l'ont tous les soirs donc c'est les indestructibles qui dansent avec vous et j'ai trouvé ça très rigolo alors je suis pas restée très longtemps mais j'aime beaucoup cette petite interaction je trouve ça génial surtout que les personnages puissent danser et tout avec les guests c'est super et j'ai fait l'attraction Buzz l'éclair qui est bien inférieure à la c'est-à-dire que déjà les sièges ne bougent pas, ils tournent tout seul en fait donc c'est hyper difficile de, de viser, les pistolets ne se retirent pas donc il faut rester fixe pour tirer. En plus de ça les cibles ne s'allument pas quand vous tirez dessus du coup j'ai fait un score hyper nul, j'ai une tête hyper blasée en plus sur la photo de l'attraction <rire> parce que je suis un petit peu mauvaise joueuse, hein, c'est la vérité De façon générale je peux vous dire qu'honnêtement sur les attractions qu'on a autant à Titan qu à qu'à Wednesday World je préfère nos attractions. Qui sont plus modernes, plus, plus interactives et que je trouve mieux faites. Et j'ai terminé par l'attraction Carousel of Progress qui est une attraction qui est quand même historique puisqu'elle a été faite par Walt Disney. En fait, c'est une attraction où vous êtes dans un siège et vous avez différentes scènes du passé et du futur qui se matérialisent devant vos yeux pour voir l'évolution de l'espèce humaine et des nouvelles technologies. Et c'est dans une salle qui tourne, je pense. Et c'est très long, c'est très vieillissant. Sur ce, après cette longue journée, je suis partie me coucher pour la dernière journée à Walt Disney World et donc déjà quand je me suis réveillée le matin je vois sur, sur le répondeur de ma chambre qu'il faut que je rentre ma chambre plus tôt <rire> ce qui veut dire que j'avais donc encore moins de temps que prévu à Walt Disney World mon avion avait lui-même été avancé de 3 ou 4 heures si je dis pas de bêtises ce qui fait que du coup là il fallait que je parte à 11h30 du matin un temps bien raccourci j'avais pris mon restaurant à 8h du matin et c'est une astuce qui est plutôt cool c'est que bah, quand vous allez prendre votre petit déjeuner dans les parcs Disney vous pouvez y aller avant l'ouverture ce qui fait que bah, du coup après vous avez un accès un peu privilégié sur les parcs donc j'avais choisi 8 h je m'étais dit dernière journée je me fais plaisir parce que c'est quand même la dernière journée donc vous avez quand même le pincement au cœur de rentrer alors que bah vous êtes dans l'endroit le plus magique au monde, clairement. Pour cette dernière matinée, je m'étais dit, je fais restaurant au Cinderella Royal Stable, qui est en fait le restaurant qui se trouve dans le château puisque bah chez nous à Disneyland Paris on a un étage avec des décorations, là-bas si vous voulez rentrer dans le château, le seul moyen c'est d'y manger. J'y vais en Disney Bound de ses clochettes et premier truc très sympa c'est qu'à l'intérieur du restaurant vous avez Cendrillon qui vous accueille avec sa photo location et après vous montez pour le petit déjeuner. Je me dis que ma robe est de circonstances et tout donc elle me donne le sourire, je prends une photo et puis je commence à monter. Alors c'est très ambiance médiévale, un peu vieilli. je suis pas hyper fan fan pour être honnête mais il y a quand même quelques petits clins d'œil à Cendrillon où par contre la salle de restaurant est vraiment très sympa, elle est très haute sous plafond, ce qui est magnifique. Et j'ai eu la chance d'avoir une table près des fenêtres donc où j'avais jolie vue de Walt Disney World. Et là donc j'ai un serveur qui m'amène chocolat chaud jus d'orange et il y avait des pâtisseries américaines. Et moi de mon côté j'ai pris un American breakfast, donc avec de la saucisse, de l'omelette, des pommes de terre, enfin au petit déj, c'était un petit peu particulier à 8h du matin, mais ça a eu un avantage c'est que du coup j'avais pas faim à midi j'ai pu sauter ce repas là <rire> donc c'était quand même plutôt pas mal sachant que mon temps était compté sur place et l'avantage également du Cinderella royal stable c'est que vous avez les princesses qui viennent vous voir c'est un peu l'auberge de cendrillon chez nous il y avait aurore, ariel, blanche neige, jasmine et autant vous dire que j'étais ravie de devoir faire mes photos avec aurore mais bon j'allais pas lui dire casse toi parce que j'aime pas la princesse aurore hein, voilà faut le dire mais là c'était un petit peu compliqué mais ce qui est bien c'est que j'ai pu échanger avec chacune des princesses le désavantage quand vous êtes tout seul c'est qu'il n'y a pas de photographe dispo dans les salles de resto donc vous êtes obligé de demander à, aux tables d'à côté mais j'ai quand même réussi à avoir quelques photos sympas et autre truc un peu sympa c'est que même en tant qu'adulte ils m'ont quand même offert la baguette. Vous avez un cadeau pour les garçons, un cadeau pour les filles. Et donc moi j'ai eu cette baguette magique qui avait marqué Cinderella Royal Stable. Et c'est très pratique pour la cérémonie d'illumination qu'il y a dans le restaurant et c'est un petit peu magique. Donc après ce petit déjeuner c'est un petit peu la course hein, pour être honnête. Je commence à me mettre devant le château pour pouvoir faire quelques photos devant le château de Walt Disney World. Et après ça j'avais un objectif bien précis en tête. Fait. Je voulais absolument voir Clochette à sa photo location. Donc elle est au même endroit que Mickey qui parle, en plus. Vous voyez un petit peu le topo, c'était vraiment les deux personnages que j'étais obligée d'aller faire et que j'irais forcément faire en 2018 à Walt Disney World, c'est obligé. Vous allez dans une salle qui s'illumine qui fait un peu poussière de fée et tout, et j'étais là, j'étais en mode oh, Clochette C'est Clochette, c'est mon personnage préféré au cas où vous n'aviez pas dîné, puisque j'ai fait Disney Boom de Clochette. Donc j'étais avec ma tenue, j'avais ce collier là d'ailleurs, et là elle me voit arriver et elle avait sa main devant sa bouche. Elle était choquée et elle était vraiment pile. Comme dans Peter Pan, c'est-à-dire que hyper jovial génial franchement génial elle a détaillé chacun des détails de ma tenue je lui ai dit que c'était mon personnage préféré en plus et que c'était mon dernier jour elle m'a pris dans ses bras on a fait tout un tas de photos et, et c'est un souvenir qui me tient vraiment hyper à cœur. c'est vraiment un moment très fort de, de cette expérience Walt Disney World donc après ça je repars des étoiles plein les yeux et donc je partais en direction de l'attraction Winnie the Pooh puisque bah, c'est la première attraction que j'ai faite même si elle était en panne à Walt Disney World donc j'espérais la faire pour ma dernière journée et là sur la route je croise Anastasie, et je vote donc je me dis bon allez allez je leur demande où est leur mère, puisque moi j'aimerais beaucoup avoir une photo avec Madame de Tremen. Elles disent qu'elle qu la cherche aussi dans le royaume et qu'il euh, il faut pas que j'hésite à prévenir les gens qu'elles sont à sa recherche. Donc après ça, je me fais euh, Winnie l'ourson et après ça, je vois qu'il y a l'attraction de la petite sirène qui est une attraction que j'adore. Il y a 10 minutes de queue. Le problème, c'est que c'est à l'autre bout de Fantasyland donc je me suis mis à, <rire> à presser un petit peu le pas parce que c'était vraiment la course. Mais j'ai eu l'occasion du coup de refaire cette attraction. En plus de ça, bah, mon appareil photo avait bugué la première fois que j'avais fait l'attraction donc là j'ai pu refaire de belles photos donc j'étais mais c'est difficile parce que ça passe très vite donc c'est compliqué de faire des photos là dedans. J'ai terminé en beauté puisqu'il y avait un spectacle que j'avais pas fait, c'était je crois le seul spectacle qui manquait à Magic Dome. un spectacle qui se tient devant le château avec Mickey et ses amis et en fait Donald ne croit plus en la magie donc du coup leurs copains ont pour but de lui faire croire et il y a les personnages de Peter Pan, de Maléfique etc et j'ai trouvé ça magique, c'était vraiment une très très très très très très très très très très belle façon de terminer ce séjour. C'est un peu le cœur lourd que je pars de Walt Disney World, que je reprends mon euh, système Magical Express qui est le bus pour euh, faire la navette entre l'aéroport et votre hôtel. Comment vous dire que j'étais franchement au plus bas, surtout qu'en plus de ça pendant dans le bus il vous passe des, des images en vous disant euh, on se revoit bientôt et tout et, et moi j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais que bah, j'avais réalisé mon rêve ça y est mais que j'y retournerai pas en fait et du coup là c'est un petit peu ma revanche puisque je me dis que je repars quand même cette année donc c'est pas rien <rire> et je suis hyper contente de vous faire vivre ça enfin bon voilà ma pixie army c'est tout pour cette vidéo euh, cap des 9000 donc fin de ce séjour à Walt disney world vous savez que le prochain cap c'est le cap des 10 000 c'est le cap où je réponds à vos questions sur l'organisation du séjour à Walt Disney World. C'est le moment de vous faire plaisir. Bombardez-moi la section commentaires de questions que vous avez sur Walt Disney World. N'hésitez pas, à vraiment, mettez toutes vos questions, tout ce que vous vous demandez. C'est le moment. C'est là que je vais répondre à toutes vos questions. J'en ai déjà noté du Cap des 8000, mais là, du coup, ça me permettra de tout rassembler pour euh, savoir un petit peu ce que vous voulez savoir ou non pour cette vidéo d'organisation du voyage. Je vous remercie encore de me suivre euh, dans toutes ces belles aventures. Je pense que 2018 ça va être une année encore très magique avec vous et j'ai hâte de vivre ça. Et je vous aime fort ma Pixie Army, ok En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.